Une nouvelle vidéo pour euh, les semis euh, et cette cette fois-ci en fait ce seront les semis des graines que j'ai récupérées euh, l'année dernière donc euh, alors, il y en a plusieurs donc il y a euh, normalement je crois une deux trois quatre cinq six variétés en fait donc euh, bon les celles qui m'intéressent le plus en fait ce sont voilà les Subarctic plenty qui avait très bien marché l'année dernière et qui semble ressembler beaucoup euh, aux stupis. Euh, donc c'est des ce sont des, des tomates euh, tardives, hâtives, euh, pardon, hâtive. Et les caro rich qui, est, qui sont des grosses tomates oranges, et qui vraiment ont un goût euh, super. Donc euh, vraiment, ces deux tomates, en fait, je vous invite à les, à les faire de votre côté euh, et, et, et les goûter. Les, les subarctic plenty n'ont pas une saveur. Euh, vraiment exceptionnel par contre elles ont l'avantage de de mûrir assez rapidement enfin assez tôt en fait dans la saison donc c'était les premières tomates que j'ai eu euh, l'année dernière et vraiment elles étaient très bien elles ont une taille euh, elles, elles sont pas énormes en fait mais euh, bon, elles doivent faire euh, je sais pas 8 ou 10 cm de diamètre quoi enfin 10 cm on va dire Allez. Donc, euh, donc en plus de, de ça euh, j'ai mis en semis, en fait de, sous cette forme aussi donc du céleri alors bon, je, je ne pense pas que qu'habituellement on procède comme ça euh, moi j'ai pas énormément de place donc euh, voilà je voulais euh, essayer de, de, de ne pas faire de, de graines euh, en pagaille donc j'ai deux artichauts euh, j'en ferai pas plus parce qu'il me reste en fait qui apparemment ont survécu l'année dernière euh, je les avais euh, mis dans des pots euh, suite euh, à, à la pose de... à l'implantation de ma serre, euh, donc euh, en lieu et place d'une d'une butte de permaculture, mais une butte euh, circulaire en fait euh, que j'avais fait, donc euh, j'ai déplacé euh, mes, mes pieds de d'artichaut, donc euh, bon, ils, sont, ils ont l'air d'avoir survécu bizarrement, euh, je pensais pas qu'ils allaient survivre, surtout que je me suis vraiment pas... Euh, donner la peine de les conserver, donc euh, vraiment j'ai pas fait d'efforts particulier pour leur conservation pour vraiment euh, les mettre dans les conditions les plus favorables pour leur reprise et, euh, et ben euh, apparemment euh, ils ont l'air de d'être encore en vie, donc euh, voilà donc ça ce sont euh, les, les les choux euh, que, que je vais faire, voilà, j'en fais que deux en fait euh, pour le moment on va voir mais je n'aurai pas la place donc c'est vraiment des essais en fait c'est la première fois que je fais des choux en fait j'ai jamais euh, cultivé de choux donc euh, je voudrais voir euh, ce que ça donne et donc plus euh, bah, les tomates euh, qui résultent de, de la récupération des graines euh, que de l'année dernière en fait donc euh, voilà celle-ci elle devrait être euh, levée beaucoup plus rapidement en plus je vais les poser donc euh, comme je vous l'avais dit en hauteur sur le sur une étagère sur un meuble parce que là l'étagère est pleine ou je la mettrai euh, ah non je la mettrai pas dans le dans le bureau euh, le, pas, le, pas le bureau le, la chambre d'amis parce qu'il ne fait pas assez chaud euh, je vais les mettre près de de l'insert sur mon buffet euh, en hauteur et euh, voilà j'ai refait euh, donc euh, des salades euh, du, ah oui alors du persil japonais en feuilles rouges et feuilles vertes donc euh, bon c'est pareil, j'ai jamais fait ça, donc on va voir ce que ça donne. Euh, donc des merveilles des quatre saisons, ça j'en avais fait, c'était bien l'année dernière. Euh, par contre j'avais pas récupéré les graines et les tues euh, feuilles de chêne. Donc euh, voilà, ça aussi. Euh, en plus en complément de ce que j'ai déjà lancé au 7 janvier et qui sont dans la serre actuellement. Donc voilà. Euh, donc je, je réfléchissais euh, au fait que j'avais plus de bac vert comme ça et donc euh, je n'ai pas de couverture en fait. Donc ce que je vais faire, euh, je vais tout simplement prendre euh, un couvercle. Alors, bon, celui-ci est percé, mais euh, je vais en prendre un autre en fait. Euh, voilà, j'avais fait des essais l'année dernière. Donc euh, bah, je pense que quand on n'a pas euh, de gros moyens, surtout au démarrage, ça vaut le coup d'investir de, dans des bacs comme ça, dans le sens où euh, le bac... Lui-même vaut 2 euros et le couvercle 1 euro. Alors que ça, ça vaut, on va dire, les moins chers que j'ai trouvé à 10 euros, aux alentours de 10 euros, et en général, ça tourne plutôt aux alentours de 15 euros. Donc, comme j'en je, ai plus, j'ai pas envie d'en racheter. Donc, euh, bah pour accélérer la germination, je vais prendre un couvercle comme ça en, en bon état, sans les trous que j'avais fait Donc, un couvercle neuf. Voilà, j'en ai. Ici, voilà. Bon. voilà, il y a un peu poussiéreux et, euh, et voilà, et donc je vais les faire germer comme ça, pareil en hauteur euh, systématiquement maintenant, pour, euh, pour que ça germe beaucoup plus vite hein, vraiment, euh, voilà. et là pour 3 euros en fait on a une, une mini serre de germination, donc euh, je pense que maintenant euh, j'investirai peut-être plus justement dans ce, ce type d'outil, alors bon c'est vrai que sur les sur les, les, les mini-serres vertes, là, il y a des trous, euh, des aérations, mais bon, en général, je ne laisse pas longtemps euh, dans les mini-serres, donc euh, au pire, j'enlèverai le couvercle, et c'est tout. Euh, L'intérêt pas... est quand même assez limité euh, des trous dans le couvercle. Euh, J'ai positionné là maintenant euh, les couvercles. Bon, voilà, je, je pense que le résultat sera le même, hein, que peu importe si on passe par ce contenant ou par celui-ci. Euh, on verra, mais je pense que ça changera absolument rien. Donc, euh, voilà, je... voilà c'était juste une introduction, en fait. Je ne vais pas créer de vidéo euh, spécifique pour euh, ce que je viens de faire là. Euh, voilà, c'est juste une... un prémisse euh, au suivi des semis. Donc, je vous invite à visionner la suite euh, donc, euh, qui concerne le suivi des semis. Et notamment de cela. Donc, euh, il y a de fortes chances pour que... Euh, ses pots, enfin en tout cas une partie de ses pots soit déjà germée euh, dans la deuxième partie de la vidéo. A tout de suite. Je voulais vous montrer en fait euh, les, les, les salades en fait que j'ai euh, semé dernièrement. Donc je vais vous montrer en fait à la date à laquelle je les ai semées le 2 février. Et nous sommes le 4 février. Deux jours après, on a déjà une levée. C'est assez impressionnant en fait, c'est la première fois que je, je constate quelque chose d'aussi rapide. Donc Sur les autres, euh, bon, on voit des points alors. Est-ce que vraiment ce sont des levées Peut-être. Euh, oui, ici. Ici. Non, euh, alors, apparemment non. Mais en tout cas, sur celui-ci, c'est plus net, on voit des points sur les côtés. On voit des points, donc euh, il y a de fortes chances pour que ce soit des, des graines de salade qui viennent de germer. Mais en tout cas, sur, ce, sur celui-ci, c'est... Euh, vous la laitue euh, merveille des quatre saisons, et ben au bout de deux jours, les graines ont germé. Donc euh, j'avais positionné en fait... Le, les graines à côté de mon poêle à peler en, en hauteur, et euh, voilà, effectivement, on voit en fait tout l'intérêt de, bah, de, de rapprocher de la chaleur en tout cas euh, les, les, les semis que l'on fait. Et euh, le positionnement en hauteur, euh, bah, c'est une très bonne idée en fait. Donc, euh, il est clair que à l'avenir, je, je procéderai exclusivement euh, comme ça. Bonjour, voilà une nouvelle vidéo sur euh, les semis. Euh, donc euh, je voulais faire un point avec vous euh, sur l'état des semis et euh, vous montrer en fait la différence que j'obtiens entre les semis que j'ai laissés dans mon bureau donc chauffer à une température entre 20 et 22 degrés donc on va dire en, à 21 en moyenne euh, je ne mets pas de chauffage euh, la nuit euh, bon pour avoir quand même une différence entre le, le jour et la nuit donc, euh, le, le chauffage redémarre euh, le lendemain vers euh, 10 h du matin à peu près. Donc, alors, sur le côté droit, euh, ce sont les, les plans euh, qui se trouvent actuellement dans le bureau. Sur le côté gauche, les trois bacs euh, du côté gauche, ce sont les plans qui se trouvent dans la chambre d'amis à une température comprise entre 17 et 19 qui est en moyenne à 18 degrés, en principe aux alentours de 18 degrés. Donc, idem, la nuit, pas de chauffage dans la chambre d'amis, donc la température peut tomber à 15 degrés à peu près, à porte fermée, pour être sûr que qu aucune chaleur n'arrive, et qu'il y ait bien une différence entre le jour et la nuit. Donc, il y a à peu près, on va dire, aux alentours de 3 degrés d'écart entre le jour et la nuit. Donc ça doit être à peu près la même chose, je crois, pour, pour le bureau. Alors, donc, le premier bac, c'est le bac des poivrons, donc ils sont assez bien développés. Euh, ensuite, on a deux bacs de tomates, et à droite, nous avons euh, le bac de poireaux, que je vais positionner prochainement, euh, sans doute aujourd'hui ou demain dans la serre et que je vais recouvrir euh, d'un bac en plastique en fait pour euh, intensifier la protection autour, de, autour des poireaux donc en face ce sont euh, quasi exclusivement je crois à première vue ce sont à part quelques-uns ici on a des coquerets euh, du Pérou donc cela je ne les prends pas en compte mais euh, voilà pour les pieds de tomates eux-mêmes, donc on voit que on en a de différentes tailles. Donc les deux bacs, ces deux bacs-là sont sur le même niveau, donc sont sur le niveau le plus bas, et celui-ci est sur le niveau le plus haut. Donc on voit qu'il y a une différence quand même de taille voilà, entre les deux. Bon, mais on a également la même différence avec avec le, les, les bacs qui se trouvent dans le bureau. Donc on voit que certains sont plus petits que d'autres. Ici, voilà, ça doit être des, des, des, des plans que j'ai rajoutés dernièrement parce qu'il me restait de la place. Il devait me rester un emplacement. Un ou deux emplacements. Mais en gros la partie droite, c'est euh, vraiment des, des plans du 1er janvier. Euh, donc ils sont tous du 1er janvier. Donc moi en fait à première vue. Je constate pas vraiment de différence notable entre les plants qui étaient dans la chambre d'amis et ceux qui sont restés, enfin que j'ai positionnés, dans le bureau. Honnêtement, je vois pas une, diff une différence flagrante. On a des formes de feuilles qui semblent être différentes, mais je pense qu'elles sont liées à la variété de la tomate. On a l'impression que les feuilles sont plus fines sur certaines comme celle-ci par exemple. Voilà. Bon. Mais c'est pas le cas de toutes. Donc euh, d'autres qui sont de plus grande taille n'ont pas les mêmes feuilles donc je vois pas vraiment à ce stade de différence notable. Donc euh, je pense que enfin, la différence à laquelle je m'attends, elle tient plus sur la couleur en fait, sur la couleur des feuilles peut-être, que sur la taille, mais euh, bon, je m'attends à avoir une couleur euh, peut-être plus foncée en fait, à un moment donné, soit sur euh, celles qui sont dans le bureau, comme celle-ci, alors du fait peut-être de, de, de la lumière LED, qui peut-être apporterait plus de lumière et une meilleure euh, une meilleure maturation, on va dire, des plants. je m'attends, euh, c'est que les plans de tomates euh, du bureau euh, exposés au LED euh, soient plus trapus, euh, dans le sens où euh, ils ont une quantité de lumière plus longue que les autres. Alors, peut-être que je me trompe, mais euh, voilà, c'est ce que je pense, c'est ce qui risque d'arriver, euh, voilà, donc l'avenir nous le dira, mais... On... Toujours est-il que, voilà, ça fait, euh, je crois, euh, 15 jours à peu près que j'ai positionné euh, euh, chaque plan dans un endroit euh, différent. Euh, bon, je ne vois pas vraiment de différence notable. Pourtant, il euh, y a quand même une différence de température. Au niveau de la couleur, bah, elle semble quand même assez proche. Euh, vraiment, il euh, n'y a pas... Euh, Honnêtement, je vois pas vraiment d'écart entre les deux. Bon, ils ont déjà une bonne taille, mais bon, voilà. Rien de... Rien vraiment de, de flagrant, en tout cas. Donc, euh, voilà. Donc là, j'ai préparé une autre... Euh, euh, comment Une autre... Euh, une autre mini pour pouvoir la préparer, pour mettre des oignons euh, rouges. Euh, j'ai déjà... Euh, euh, fait une barquette avec des oignons jaunes euh, que je vais vous montrer une, une barquette d'oignons euh, jaunes euh, que j'ai mis à germer en, en dessous euh, j'ai euh, des soucis euh, donc euh, un petit clin d'œil aléa euh, euh, pour euh, pour ces graines en fait voilà j'ai fait la même chose euh, sur euh, des fèves, donc, euh, ça c'est les plants que j'avais, et aussi des, des graines que m'a donné Léa. Donc euh, voilà, pour euh, des, euh, des œillets d'inde Donc j'ai mis à germer, qui sont euh, eh ben, dans des bacs en fait euh, d'IKEA. L'avantage aussi de ces bacs, c'est comme vous voyez, on peut les empiler, donc euh, on ne peut pas le faire euh, sur euh, ce genre de de mini serre parce que ben la forme euh, du enfin euh, la, la surface du haut n'est pas la même que celle du bas enfin c'est beaucoup plus fragile donc euh, j'avoue que puis en plus on perd la lumière euh, plus facilement alors que il euh, y a une partie euh, qui est opaque dans le bas alors que à gauche en fait euh, tout est transparent enfin bon voilà c'est translucide on va dire donc euh, voilà ça pose pas de soucis euh, en particulier en haut, en fait, sur le, le haut de l'étagère à côté du, du poêle. Euh, donc, ce sont les, mes propres graines de tomates, en fait. Euh, j'ai retenu, je, je sais plus, 6 ou 7 variétés, je crois. Euh, j'ai 14 pots, donc il doit y avoir 7 variétés. Deux, deux par pot, sans doute, je ne sais plus, 6 peut-être. Je crois qu'il n'y en a que 6. Parce que j'ai dû faire trois petits pots euh, dans deux variétés. La Caro Rich et la Subarctic Plenty, donc euh, effectivement il n'y en a que 6. Et donc à côté, euh, j'ai tout ce qui est chou, euh, céleri, donc euh, voilà, j'ai dû faire euh, deux variétés, euh, enfin deux exemplaires de choux différents. Euh, il doit y avoir trois variétés, je crois, euh, de choux, donc ce qui fait 6 pots, et le reste, euh, les 8, ça doit être du céleri. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est la méthode traditionnelle, mais voilà, je vais essayer comme ça, on verra bien. c'était pas évident parce que les graines sont vraiment très petites. Donc euh, bon, je ne sais pas, je vais voir ce que ça donne. Toujours positionné dans le bureau, euh, donc c'est des, des, des pieds de tomates essentiellement que j'ai refait. Il doit y avoir aussi euh, les piments, euh, certains piments comme le piment d'Espelette de, et de. Le piment de Cayenne qui n'avait pas fonctionné la première fois. Donc euh, voilà, je les ai refaits en fait quand je n'avais euh, aucun exemplaire, enfin euh, aucun euh, des deux plans qui avaient fonctionné. Donc une partie a été rempotée et euh, les autres sont toujours en attente. Euh, voilà, euh, les, les... ceux-là en fait, je crois que ce sont des plants de Caro Rich ici, euh, là, et Subarctic Plenty qui ont déjà germé en fait. Bon, ils ont dû mettre apparemment 6 jours, bon, voilà, je m'attendais à ce que ça soit plus rapide, mais, euh... alors je crois que c'est 6 ou 5 jours, donc c'est peut-être 5 jours sur cela. bon, peu importe, on n'est pas un jour près, mais bon, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus rapide, mais euh... l'important c'est que ça germe et que ça, ça pousse bien, donc on voit que ça file quand même pas mal, parce que je les ai pas vus tout de suite, en fait, et je les ai laissés un peu trop longtemps dans le bac de germination, euh, là j'ai vu tout à l'heure que j'en ai d'autres, qu'il va falloir que je sorte parce que euh, les, les, les, les plants euh, ont, sont sortis, ont germé, donc il faut absolument que je les, je les mette à la lumière et plus, euh, plus dans les enceintes de germination. Donc euh, voilà, d'ici, euh, je pense, quelques jours, je pourrais euh, continuer à, à remettre en, en pot. Euh, voilà, donc, euh, bon, que vous dire d'autre, j'en ai encore euh, certains euh, dans le dans le haut de l'étagère en fait que je laisse à, à germer qui, qui ont qui ne sont pas terminés donc euh, voilà donc euh, je referai une vidéo prochainement sur le tour de serre en fait où je vous montrerai un petit peu ce que ce que j'ai maintenant dans euh, dans la serre euh, et comment en fait je les protège euh, donc euh, j'ai trois euh, bah, Variétés, 4 variétés de salade auxquelles j'ai ajouté deux autres variétés, donc je me retrouve avec six variétés de salade, à, à, à peu près 20 jours d'écart je crois. Donc je dois avoir quatre variétés et 3, 3, enfin 20 jours après à peu près. Euh, deux autres variétés donc euh, voilà pour vous montrer un petit peu la tête qu'elles ont les secondes euh, elles ont un petit peu filé je les ai pas trop surveillées en fait j'aurais dû les sortir avant mais bon euh, c'est tout givré euh, et avant il avait neigé donc euh, bon euh, donc voilà euh, donc euh, bah, pour en revenir euh, au semis, voilà je referai bien sûr encore une vidéo j'essaierai d'attendre un petit peu plus longtemps cette fois euh, au moins dix jours pour voir vraiment la progression bon, là, on voit que ça pousse hein, ça, ça, ça pousse bien à, à suivre voilà donc euh, bah, écoutez euh, je vous dis à bientôt euh, pour une nouvelle vidéo